Il y a des moments dans la vie où on a plein de choses en tête, plein d'envies, plein de projets, plein de choses à réaliser. Et puis au final, pff, eh ben, on avance dans rien. Et puis le résultat des courses, eh ben, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas fier de soi, on se sent pff, lesté, euh, vraiment déprimé euh, à cette idée-là. Alors qu'en fait, à la base, c'était plutôt positif parce qu'on avait plein d'envies, plein de choses à faire. Et quand c'est comme ça, eh ben, on ne se sent pas bien et, et, et ben, il ne faut pas rester dans cet état-là. Alors... Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à se relancer et à choisir dans quoi on va mettre son énergie C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Oui, en fait, euh, si jamais vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes perdu dans votre vie et que ça fait un moment que ça dure, ben, c'est peut-être parce que vous êtes en grande période de d'orchestonnement existentiel, c'est peut-être parce que vous êtes en pleine crise existentielle. Alors si jamais c'est le cas et si jamais ça peut vous aider, eh ben, euh, vous pouvez euh, télécharger gratuitement euh, le livre que je laisse sur mon blog. Vous avez le lien dans la description. Je réussis ma crise existentielle, ça vous aider. Fait... Il y a quelques temps de ça, il y a ma femme qui vient me voir et qui me dit « Thierry, je voudrais bien qu'on parle parce que je me sens frustré et j'ai besoin d'échanger avec toi. » Oh, alors, bon, ma première réaction, c'était de me dire, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'attend Mais au final, tout s'est bien passé. On l'a discuté, et en fait, elle m'a expliqué qu'elle euh, était de plus en plus frustrée, parce qu'en fait, elle avait plein d'envie, elle avait plein de choses à faire, plein de choses qui la passionnaient, et en fait, elle n'arrivait à, elle, elle à rien au bout du compte, parce qu'elle euh, s'éparpillait, voire même, il y a des choses qu'elle ne démarrait pas du tout, et donc ça générait beaucoup de frustration, et elle ne savait pas comment résoudre ça. On en a un petit peu discuté et je l'ai dit, tu sais, quand on fait quelque chose pour que ce soit vraiment important, pour que ça porte ses fruits, pour que ça amène à quelque chose, ce qu'il faut, c'est être, être animé, et c'est ma clé, c'est celle que je vous donne aujourd'hui, c'est être animé d'un pourquoi qui soit très fort. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors en gros, ça veut dire que si tu sais pourquoi tu fais les choses, si tu sais ce que ça va changer en toi, en quoi ça va être bon pour toi, si tu sais en quoi ça va changer ta vie, en quoi ça va l'améliorer, ta vie, ou peut-être celle des gens qui sont les plus importants pour toi, alors à ce moment-là, ton pourquoi est très fort. Ta compréhension de pourquoi tu fais cette chose-là est tellement forte, tellement puissante, tellement motivante, qu'à ce moment-là, là, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour réellement faire ces choses-là bien. Alors Comment est-ce qu'on fait le parallèle avec ce, ce que, ce que j'ai raconté jusqu avant hein, et, et, et la situation de ma femme Eh bien, je lui dis, écoute, peut-être qu'il faudrait que tu, tu essayes de réfléchir un petit peu à la raison pour laquelle tu veux faire toutes ces choses-là. Parce que souvent, et c'est le cas quand on veut être heureux dans la vie, quand on veut s'épanouir, en fait, ce qu'il faut faire, c'est focaliser son attention sur, ce, sur les actions qui sont réellement importantes pour soi. Je ne parle pas des actions banales du style aller chercher le pain, aller aux toilettes, manger, boire, ce genre de choses. Ça, c'est des actions... Il n'y a, a pas besoin d'y réfléchir sans s'étendre. Par contre, les actions qu'on qu qu fait dans sa vie et qui réellement devraient avoir un impact et devraient contribuer à ce qu'on se sente mieux, à ce qu'on qu s'épanouisse dans la vie. Toutes ces actions-là, avant de foncer tête baissée, ce qu'il faut, c'est se poser la question de savoir pourquoi. Et donc, je lui dis, écoute, tu es, tu es tracassé, tu es frustré euh, et tu ne te sens pas bien parce que toutes ces choses-là te semblent importantes. Alors, il faut que, absolument que tu trouves le moyen de faire le tri. Et une bonne façon d'y arriver, c'est de te poser la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que tu vas adresser comme besoin chez toi. Et, qui, et, et, et si jamais tu, tu complètes ce, ce, ce besoin grâce à l'action que tu décides de mettre en place, alors à ce moment-là, c'est bien fonce, vas-y, parce que tu avances sur, sur le chemin de, de, de ton épanouissement. Petite parenthèse, ce lien que je fais entre les besoins, l'épanouissement dans la vie et le fait de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix d'action, c'est quelque chose qui est lié à la pyramide de Maslow. Si vous, connaissez, si vous me suivez un petit peu, si vous, vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous savez à quel point c'est important. Si c'est quelque chose qui vous est étranger, alors à ce moment-là, je vais vous mettre ici un petit « i ». Vous cliquez dessus. Euh, ça vous enverra vers une vidéo dans laquelle je vous explique tout ça et à partir de cette vidéo-là, vous pouvez même aussi télécharger euh, le livret de la vidéo avec tout le script pour avoir quelque chose de tangible en main, à pouvoir garder et à pouvoir méditer qui vous expliquera réellement toute cette interaction entre la mécanique des besoins et l'épanouissement, le fait d'être heureux dans sa vie. Je reviens à mon histoire. Je lui dis donc, écoute, analysons ensemble toutes ces envies que tu as et essayons de voir quels sont les critères communs, quels sont éventuellement les besoins que tu ressens, qui sont inassouvis pour l'instant, et que inconsciemment tu cherches à assouvir à travers toutes ces actions. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait créer des gros paquets. Et pour expliquer, pour développer un paquet, on, on s'est rendu compte, en fait, que, ben voilà, par exemple, elle avait envie de développer, euh, ça, de, de donner plus de temps à la couture. Elle avait envie de donner plus de temps à d'autres activités créatrices, comme par exemple, la décoration, ce genre de choses. Il y avait plusieurs comme ça, qui, en fait, revêtaient le même caractère de créativité et on a analysé un petit peu la chose et on s'est rendu compte en fait que oui, elle avait besoin d'aller chercher sa part enfantine en elle qui avait besoin d'exprimer de laisser s'exprimer sa créativité. Pour la petite histoire, Ma femme travaille dans le marketing et le commercial et la réalité du terrain et l'emploi du temps fait qu'en fait elle passe beaucoup plus de temps à faire du commercial que du marketing et le marketing c'est vraiment la partie créatrice, la partie où elle peut laisser exprimer sa créativité dans son emploi et ça lui fait défaut un petit peu et donc quelque part elle cherche à compenser ailleurs qu'au boulot et c'est tout à fait normal et c'est très simple, elle cherchait à compenser et à amener plus de créativité dans sa vie et elle cherchait des moyens d'exprimer. Et quand elle a compris ça, quand elle a compris qu'en fait les différentes pistes, les différentes choses qu'elle avait envie de faire dans sa vie étaient en fait là pour laisser s'exprimer et assouvir un besoin de créativité qu'elle ne parvenait pas à assouvir par ailleurs, bah, ça a fait clic, ça a fait clic dans sa tête. Et elle a pu regrouper différentes choses et leur attribuer la même fonctionnalité, le même pourquoi, pourquoi je voulais faire de la couture, pour laisser s'exprimer en moi ma bah, part bah, créative, parce que j'en ai besoin pour me développer, pour m'épanouir dans ma vie. « Pourquoi j'ai besoin de faire de, la, de faire de la déco dans la maison ?» Pas pour me sentir mieux dans ma maison, c'était secondaire, mais pour laisser s'exprimer en fait, ce besoin de créativité. Et puis quand on a creusé un petit peu plus loin, on s'est rendu compte aussi que, bah, comme beaucoup, et comme toi certainement, elle avait une vie très, très active, et, euh, et pas assez de temps pour elle. Et besoin de, de se retrouver avec elle-même, besoin de prendre du temps pour elle. Et la couture, par exemple, ne citait que celle-là, c'était une activité qu'elle qu qu qu aimait bien parce que ça lui permettait de se retrouver seule face à sa machine dans une pièce au calme, de pouvoir être seule avec elle-même s'occuper d'elle-même. Et donc. Avec cette même activité-là, elle parvenait à combiner deux besoins, son besoin de créativité, son besoin de laisser s'exprimer en fait, son âme à travers sa créativité, et son deuxième besoin qui était le besoin de s'occuper d'elle, de passer du temps avec elle-même. Quand elle a compris en fait, qu'elle cherchait à assouvir ces deux besoins-là parce que c'était quelque chose qui lui manquait, c'était quelque chose qui la plombait et qui, et qui réduisait sa capacité à être heureuse dans la vie, eh bien, on a pu dans tout panel de choses qui la frustraient parce qu'elle n'arrivait pas à les faire, on a pu identifier réellement celles, ces activités-là qui adressaient directement ces deux besoins-là. Et résultat des courses, elle a décidé de mettre tout, euh, toutes ses forces dans une seule bataille, se donner du temps pour euh, apprendre, se perfectionner et, et euh, enfin, avancer dans la couture. Et c'est une magnifique histoire parce qu'elle a, elle a même créé une, une ligne de sac à main, parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle adore faire ça, elle a même créé sa marque et Dieu sait où ça va l'amener, mais tout ça, c'est parce qu'elle a réussi à comprendre, en fait, pourquoi elle voulait faire toutes ces choses. Elle a réussi à les regrouper sous un pourquoi, sur des besoins qu'elle qu qu qu devait assouvir pour être heureuse. Et du coup, elle a pu supprimer de sa liste toute une série de choses en étant en paix avec ça, parce qu'elle disait... Tous ces moyens-là que j'avais, ça n'était jamais que des moyens, 36 moyens différents, d'adresser un seul et même besoin. À partir du moment où je connais mon besoin, je peux choisir dans toutes ces choses-là quelle est la chose la plus importante, la plus adaptée pour assouvir mon besoin et pour m'installer de façon durable sur mon chemin d'épanouissement. Elle a donc, avec sérénité, supprimé toute une série de choses de sa liste. Elle a pu complètement alléger son esprit, se focaliser là-dessus et vraiment euh, s'épanouir à travers la couture dans mon exemple. Donc, si vous êtes perdu, si vous êtes motivé par plein plein de choses et qu'au final vous ne faites rien, essayez de comprendre quel est le pourquoi, quels sont les besoins, et encore une fois, je vous renvoie vers, vers soit mon blog, et vous avez le lien en description, soit cette vidéo euh, dont je vous ai mis le lien plus tôt, pour, pour, pour, pour comprendre cette mécanique des besoins et comprendre que c'est vraiment hyper utile, indispensable, surtout dans cette situation où on est un petit peu perdu, où on n'arrive pas à, euh, à savoir ce qu'il faut choisir, à savoir dans quoi il faut mettre ses forces, dans quoi il faut euh, mettre ses priorités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, à liker la vidéo, euh, laissez-moi les commentaires, euh, partagez la vidéo. Si ça vous intéresse, si ce genre de vidéo vous intéresse, si euh, ma façon de vous en parler, euh, vous aimez ça, eh bien, Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être certain de ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, euh, dites-moi, faites-moi part dans vos commentaires de la dernière fois où vous avez dû faire un choix et, euh, ou alors de, de, de, de, de l'action, d'un chantier que vous avez mené là maintenant, que vous avez lancé et que, qui vraiment vous passionne. Et dites-moi, quel est votre pourquoi Quel est votre pourquoi derrière cette action que vous menez Voilà je vais vous laisser là, n'oubliez pas que le bonheur c'est quelque chose qui se gagne, le bonheur rentre dans l'action, alors construisez votre bonheur parce que votre vie n'en est plus et il ne faut pas la gaspiller.